Monsieur le maire, chers collègues, je m'adresse à vous en particulier, monsieur le maire. Vous rêvez d'une croissance qui se perpétue. Vous l'appelez sûr, mais je ne vois pas ce qui vous fait rêver dans une société dont le principal indicateur économique est fondé sur des éléments comme la taille des télés dont on équipe, on équipe les restaurants pour regarder BFM TV sans le son, comme si on ne vivrait pas mieux sans une image qui vient nous déconcentrer alors que nous sommes avec des amis. Monsieur le maire, vous expliquez que vous êtes contre la décroissance, mais notre ville a sponsorisé une gratiféria, qui est l'exemple même de la décroissance. La réutilisation du tout, du n'importe quoi, de ce qui traîne dans les placards et qu'on n'utilise plus, de ce qu'on peut donner à d'autres qui s'en réjouiront. La gratuité totale, aucune valeur économique créée, juste le bonheur du don et du contre-don. Vous rêvez d'une société basée sur la croissance. Et enfin, connaisseur du monde de la culture que vous êtes, vous avez probablement remarqué que cette croissance se retrouve dans les quantités de décibels que l'on envoie dans les oreilles des spectateurs de concerts et dans la taille des camions qui transportent les enceintes gigantesques nécessaires pour ce faire. A l'inverse, nous avons en Sarthe l'un des meilleurs concerts qu'il m'ait été donné de voir depuis dix ans, Oniri 2070, d'Organic Orchestra, qui assure son spectacle pour l'équivalent d'un kilowattheure seulement, et qui fait toute sa tournée à vélo. C'est de la décroissance mais c'est tellement créatif, tellement riche, tellement beau à la fois que ça vaut peut-être la peine de réfléchir à cela. Dernier exemple pour aujourd'hui, puisque nous sommes réunis au conseil municipal, parlons de la ville. Tous les ordinateurs de la mairie et de la métropole sont équipés de logiciels payants et propriétaires, achetés fort cher à une société américaine qui pratique par ailleurs l'évasion fiscale. Alors qu'il existe des équivalents en logiciels libres, donc sans licence, et qui feraient travailler des informaticiens locaux si nous les utilisions. Autant d'exemples de pistes pour à la fois faire des économies budgétaires et à la fois montrer que la décroissance, ce n'est pas l'inégalité sociale, mais bien une société qui se réinvente en accord avec les obligations climatiques auxquelles nous devons faire face. Et ces économies permettraient également de consacrer plus d'argent à la lutte contre les inégalités sociales. Je vous remercie pour votre écoute.